passer l'âge mais non je sens pas sur les murs c'est à dire on peut juste mettre une phrase moi j'aime bien parler longtemps marqué peut-être que je pourrais faire le mur pas le mur facebook mais écrire ouais. Ouais, je le fais pas quoi d'ailleurs sur facebook je connais personne j'ai pris ami tout le monde et à un moment j'avais envoyé des invitations aux insoumis mais je sais pas je sais, pas, je sais plus où ils sont là. je sais pas ils répondent plus invité les à ton... Non, je ne vous avais pas invité, mais c'est parce que... Non, mais il y en avait un qui avait dit qu'avec mon nom, ce n'était pas étonnant quoi. Et je lui avais dit, attention, mon nom, mon nom peut en cacher un autre, pas après ça a dégénéré, comme ça me faisait rire, je les ai tous invités, quoi. Voilà, et donc il y en a eu, je ne sais pas, euh... mais ça m'a pris, pris une nuit, hein. je ne sais pas, il y en a eu 800, une nuit. Hein. Ça C'était assez efficace, hein après après il non ils sont ils sont c'est plus eux maintenant c'est plus des psys qui sont là je ne sais pas ouais c'est d'autres gens parce que je vais de communauté en communauté quoi parce que je pensais que l'algorithme il m'envoie des gens que je connais donc l'idée c'est que tous les mois je je vais part, quoi voilà bon tu pour partir ah ben on peut pas non cest à part. parce que si j'efface tout le monde en fait Facebook me vire définitivement bah non je m'inscris là je suis à un groupe nicheux puis après il y a les qu'il y a eu avant. Euh... Il ouais, y a eu des Nietzscheens, il y, y a eu euh... Enfin, euh, des psy autour de... Ouais, de Stevraj. Non, non, de... Enfin, Steve Reich. Reich. Non, non, comment il s'appelle W Oui, w Reich, à ouais. Ouais. voilà. Ouais. non, Stevraj, c'est autre chose. Ouais. Et puis, il y a les Gilets jaunes. Bah, les Gilets jaunes, ils n'ont pas de... Il n'y a pas de comité Gilets jaunes identifiable, quoi. Donc, euh, non. Bon. Mmh. vous voulez vous voulez commencer comme ça vous ouais euh. on va pas ouais les ouais ou pas ah justement copier Antoine qui est-il mais c'est quand Antoine arrive moi. parce que ça va être sur YouTube et, et après peut-être toi toi tu peux faire des partages de connexion ou pas depuis ton téléphone non, non, plus, oui, non. Pas, que, euh, bah, du coup parce que Là, on n'a pas de téléphone qui puisse faire ça. Après, on peut commencer à le et Oui, voilà. Et sinon, le film, comme j'avais dit que c'était un film de deux minutes, j'ai déjà fait ça. Il suffit que chacun prenne son portable, je donne l'adresse, enfin deux, trois. On n'a pas de portable qui fait Ah, vous n'avez pas de portable Ah, oui, j'avais pas pensé à ça. bah Sinon, il y a le mien, alors on peut. Le mien, il y a le tien aussi, non Oui, mais si je filme. il y a Par contre, tu peux regarder sur ton portable et je ne vous filme pas. Ouais. Je prends le deux, ça peut être marrant. Bon, sinon. Ouais, je sais pas. Parce que là, il n'y a, a pas YouTube là-dessus, non, non Je vois en fait, on on a pas bien qu'on discute de cette histoire de filmer, en fait. De filmer oui, Je sais pas, je De filmer quoi, la, la, la réunion, là Ouais. Oh, je sais euh... pas, ça, ça fait... Non, euh... non comme moi... si c'était interpellé dans Non, non, non, bah, voilà. Ou alors, c'est un peu n'importe quoi et c'est normal, et du coup, tu vois ce que je veux dire Moi, ce qui se fait juste un peu bizarre, c'est que j'ai l'impression que si je... Si je coupe ton raisonnement, si j'interviens ou si on réagis à ce que tu dis, je vais couper une séquence de ton film ou... Ce n'est pas mon film, hein. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Ouais. Vraiment, ce n'est pas pour être faux cul. Moi, j'ai annoncé ça sur Facebook. Roger est venu et... Non, mais je ne dis pas que c'est toi qui as voulu que la vidéo qu soit filmée. Je, je veux dire qu'on en discute avant que ça soit... Non, si pas comme ça. Non, et si on ne veut pas que ça soit filmé, moi, je, je pense qu'il n'y a qu pas que ça soit filmé. Hein. Moi, je n'ai pas, de... pas spécialement envie que ça soit filmé. Je... Non, je, je, je c'est pas un désir. Euh, non, non, c'est pas un désir parce que moi quand, quand je fais des films, je dis que c'est un film. Alors généralement il y, y a un texte, mais après, euh, bah après euh, ouais, les gens font un peu ce qu'ils veulent, mais bah, mais là c'est pas un film en tout cas. Non donc, là, partie, pas Moi, à ah, Roger, il bah, faut lui demander, bah, je sais pas. Moi, je, je, je filme parce que c'est un peu mon habitude. J'ai toujours fait ça même quand j'étais à Goumenbiz dans le, dans le squat euh, cité Aubry c'est à dire je filme ce qui pour les gens qui d'habitude filment n'a aucun intérêt c'est à dire que je pense que les images euh, prennent de l'intérêt une fois qu'elles ont été filmées et que le fait de mettre un appareil qui capte des images et du son à un endroit où personne ne vient c'est intéressant c'est à dire que quand j'étais à Goumenbiz tout le monde a, a été euh, par rapport euh, au sans-papier euh, à, à, où il y avait, avait euh, l'abbé de pierre, il y avait je ne sais pas quoi. Et donc j'avais plein de potes qui allaient euh, faire des photos, euh, filmer et tout ça. Et ils me disaient « Roger, pourquoi tu ne viens pas ben, ?» J'y fais parce que j'ai l'impression d'aller voir une péripathéticienne. C'est-à-dire que y a, tout le monde arrive avec son appareil photo parce que c'est le truc, tu vois, c'était Saint-Bernard, fallait le tourner, fallait, fallait être là. Et moi j'estimais qu'il ne se passait rien de particulier euh, à cet endroit, voilà, donc j'ai préféré continuer à faire des vidéos dans le squat euh, là, coup, voilà, tu dit... pourquoi tu filmes là, oui? et tu nous expliques là, pourquoi tu filmes, ah si parce que je... c'est pour les mêmes raisons que je filmais dans les années 90 c'est à dire euh, 30 ans plus tard je, je n'ai pas changé de de motivation, c'est à dire et que quoi, voilà. la motivation ah, la motivation c'est de faire des choses qui m'amusent, par exemple quand j'ai fait ma chronique orange en reprenant euh, tous les gens qui se faisaient massacrer, crever les yeux, euh, taper dessus. Pour moi, l'idée, c'était de rendre hommage euh, à Stanley Kubrick. Donc, j'ai repris la bande-annonce euh, anglaise, avec la musique, avec les titres en anglais, et j'ai juste changé les images. Et bah, Oui, c'est ma chronique orange et, et ça passe très bien, mais ça m'a fait... On m'a supprimé mon compte Dailymotion et... et euh, on m'a menacé de fermeture de la page Radar YouTube simplement pour cette vidéo qui fait une minute, minute 40 ou 1 minute 30. Quoi. Voilà, parce que montrer, il y, y a des choses que, que l'on ne filme pas, mais il y a surtout des choses qu'il ne faut pas montrer. C'est <coughs> ça qui est intéressant dans l'image dans ou dans le son, c'est quand on filme ce qui ne doit pas être montré et quand on enregistre ce qui ne doit pas être entendu. Voilà. Et donc, c est, c est, je pense, cette démarche-là qui est intéressante. Je n'ai pas, oui pas compris ce que tu disais sur ne pas être montré ou c'est-à-dire qui C'est-à-dire que quand ils ont sorti cette loi, euh, en, en essayant euh, de manière vaine de criminaliser les gens qui filmaient les violences euh, de la part de militaires ou de policiers, eh c'était bien dans l'idée euh, de faire en sorte que la violence ne soit plus visible et ne soit plus montrée. Voilà. Et donc, il y a la, la, la violence d'État, que les, tous les politiques appellent violence légitime, c'est une violence euh, montrée. Et quand elle est montrée, eh bien, elle montre la véritable nature de Bernadette. Tu vois, c'est un petit peu. Euh, C'était dans l'interview de Pierre Desproches par rapport à BHL, quand il voulait. Euh, Latte à coup de pompe, euh, l'entartreur, parce qu'il s'était fait entartré, et il disait, regardez, ça c'est la véritable nature de Bernadette. Donc la, la véritable nature de Bernard-Henri Lévy, là, euh, ce philosophe de mes deux, coiffé à la Bon saint bon, bon, bon ou je sais pas quoi. Enfin, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Euh, dans le fait de filmer, ou d'enregistrer. Non, parce qu'il n'y a pas mais... à la montrer, les, les, gens, les gens la connaissent. Et comme il l'a dit, il n'est pas demandeur d'être filmé, euh, il écrit. Non, non, mais c'est. Non, c'est bah, bah, vrai J'ai pas. Euh, bon, moi j'ai une histoire avec les médias, euh, de, depuis toujours, j'ai. Voilà, moi, moi j'ai pensé que je n'avais pas à répondre aux médias, je n'ai pas à commenter ce qu'ils font et je n'ai pas à changer mon discours. Maintenant, si des gens filment, je n'est pas que j'y peux rien, mais je n'ai pas d'opinion là-dessus. J'ai pas... Euh... Non, j'en ai pas. Alors après, si, si ça dérange des personnes, il bah, faut arrêter, oui, c'est sûr, mais... Moi j'ai pas... J'ai ouais opinion, c'est que je trouve que ça, quoi qu'il en soit, ça prend toujours énormément de place. Oui, c'est vrai, vrai que ça occupe l'espace espaces. Quoi qu'il en soit, ça devient oh. ça ouais. qui se passe. Enfin, ouais. Le fait que quelqu'un est en train de filmer. Ouais. Mais après, ça peut être une bonne idée euh, que ça se passe. Enfin, c'est pas... C'est pas pour dire qu'il faut jamais filmer. Mais euh, je, trouve, je trouve que ça devient toujours prioritaire. Oui, moi aussi. Mais je vois pas tellement euh, comment on résout cette contradiction parce que. <rire> bah, co comme je suis pour une <rire> certaine liberté d'expression, je n'ai pas, euh, pas les moyens euh, d'empêcher les gens de filmer. Voilà. J ai, j ai pas...